Bonjour à tous, nous sommes le 2 février 2021. Euh, J'aimerais aujourd'hui regarder euh, ce qui se passe sur euh, la manipulation des prix de l'or et de l'argent, euh, qui continue. Euh, euh, le, le combat de Wall Street Bet euh, de la, du groupe Red Edit euh, euh, a pas nécessairement échoué, mais euh, aujourd'hui on voit que les grandes banques, euh, les grands hedge funds et, et tous ces grands-là on, on le contrôle. On, on dit on va calmer le jeu et on va empêcher des petits joueurs de justement prendre le contrôle des bourses. Ça a toujours été comme ça. Je parle au niveau du marché de l'or et de l'argent surtout, mais plus que ça. Euh, on se trouve à avoir aussi l'action de GameStop qui euh, était à la baisse. On a l'action de AMC aussi qui continue de baisser. Non, dans le fond, les grands joueurs c'est eux qui se trouvent à, à contrôler le marché. C'est eux qui, qui décident de quest ce qui se passe. Euh, mais quand même, de cette histoire-là qui est pas terminée. Là, euh, nous a montré que, dans le fond, une, euh, beaucoup de petits joueurs, des petits traders, des petits porteurs peuvent vraiment euh, faire trembler les colonnes de Wall Street. Et je pense que ce n'est pas terminé. C'est pas parce que l'événement qui arrive aujourd'hui qu'on est en train de reprendre le contrôle. Euh, ça fait en sorte que euh, le combat n'est pas terminé pour les petits traders. Euh, et euh, on va voir dans la suite, euh, euh, au niveau de, de l'argent, ben on a First Majestic aujourd'hui. Qui est en grande correction. Euh, on a aussi le SLV, là, SLV euh, du Silver qui est en grande correction, mais c'est un peu comprenable parce que dans le fond, euh, hier on avait on n'était pas capable de se procurer d'argent physique. Est-ce que c'est vrai? Pas vrai? Euh, de toute façon, j'ai parlé à quelqu'un qui me disait non, euh, elle a essayé de plusieurs manières de se procurer de l'argent physique. Euh, elle n'était pas capable auprès de nombreux fournisseurs. Euh, donc, non, c'est une situation qui est réelle. Donc, le prix euh, ETF qui est manipulé, là, ce qu'on voit euh, nous sur nos écrans d'ordinateur, mais l'argent physique, euh, les vendeurs, euh, ceux qui vendent l'argent physique ou l'or physique ont une, une, une... On va dire une plus qu'une commission, mais un, un différentiel plus important, parce que dans le fond, la réalité, c'est qu'on a de la difficulté d'avoir de se procurer cet argent-là. L'argent euh, argent physique, euh, euh, c'est loin d'être terminé euh, de la croissance de son prix, parce que dans le fond, euh, les producteurs euh, ne fournissent pas la demande, tout simplement. Au niveau de l'argent, euh, plus qu'on va avancer avec les panneaux solaires, les les automobiles électriques, peu importe. Toutes les nouvelles technologies, euh, on est, en plus euh, le fait que l'argent sert de métaux précieux, de métal précieux, là, ben on va avoir de la difficulté à approvisionner le marché dans les les mois et les années futures. Et c'est la même chose pour l'or. Et l'or, faut se dire que dans le fond, l'une des raisons pour laquelle les gouvernements et même les euh, les euh, hedge funds ou peu importe tout le monde financier ne veut pas que l'or puisse prendre le contrôle ou qu'on qu ait confiance en l'or, qu'on veut garder Plutôt confiance dans le dollar américain, c'est très très simple, c'est que ça serait un désaveu du système euh, de Fiat monnaie qui existe depuis euh, 1944 avec les accords de Bretton Woods et c'est la raison pour laquelle on parle d'un nouveau Bretton Woods avec le grand reset. On veut instaurer un nouveau Bretton Woods euh, -Wood, euh, euh, sur des nouvelles bases euh, où on on donnerait de l'argent gratuitement à tout le monde, ben, ce qu'on fait depuis des années, mais là, ce serait encore plus, euh, euh, d'une manière, euh, à plus grande échelle. Donc, c'est ça, et avant de commencer à regarder euh, les graphiques, parce que dans le fond, je voulais vous parler aujourd'hui de la correction du standard Poor. on n'est pas en correction en ce moment, mais on est prêt peut-être de mouvements de correction qui pourrait faire en sorte que ça soit une correction qui est assez importante, dû au fait qu'on est en euphorie depuis assez longtemps, et plus que ça, plus que l'euphorie, on se trouve à avoir aussi beaucoup, beaucoup d'achats sur marge qui se poursuit en ce moment sur le baron, sur le SNP. S&P, sur le Dow Jones, le Nasdaq, ainsi de suite. Donc, euh, une correction serait saine, mais comme je vous dis, les banques centrales ne permettront pas, parce qu'on est dans un Q infini, ne permettront pas que le marché s'écroule. Donc, euh, pour moi, ça peut être une correction qu'on peut subir bientôt, mais ensuite de ça, on va avoir du rachat et ça va continuer euh, euh, de plus belle. C'est pour ça que je vous dis de regarder à plus long terme, de pas se laisser euh, euh, autant au niveau de l'or, l'argent, les euh, euh, les marchés, de ne pas regarder à de court terme. Et ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est je, je, je le ferai pas souvent, c'est pas ma mon habitude. Euh, vous savez, comme vous savez, je fais des vidéos, ça fait assez longtemps. J'ai amélioré mon équipement technique depuis quelques temps, comme vous avez peut-être, vous pouvez peut-être le constater. Cependant, j'ai encore des petites défaillances. J'aurai d'autres équipements à, à, à obtenir et c'est plus dispendieux. Et ce que je voudrais, tout simplement, il y a aussi euh, beaucoup, beaucoup de ressources que je me prive parce que, dans le fond, euh, euh, j'ai pas les sous ou je ne veux pas justement, je suis quelqu'un qui était à la pension, quand même, je ne suis pas un millionnaire, j'ai des actions, tout ça, mais j'ai j'essaie de justement euh, être prudent hein, dans la, la situation actuelle et un peu tout le temps. Donc, euh, bon, en tout cas, pour encourager aussi mon travail, euh, j'ai mis tout simplement un petit bouton ici que vous trouvez, euh, que vous allez trouver sur euh, mon site Gold Bull Market. Euh, regardez ici c'est devenir contributeur euh, vous trouvez ça aussi sur euh, boursetechnique.com euh, je vais l'ajouter euh, sur mes vidéos c'est tout simplement euh, via patreon c'est une plateforme là, que vous pouvez devenir un contributeur euh, contributeur pour m'aider euh, dans mon travail de création puis aussi d'information financière parce que je fais beaucoup beaucoup de recherches et je vais continuer à le faire mais euh, dans le fond avec euh, pe cette petit encouragement là et peut-être aussi aussi euh, euh, l'achat de nouveaux équipements qui pourrait euh, me permettre d'être plus euh, performant ben, dans le fond c'est que vous pouvez tout simplement devenir un contributeur via Patreon euh, c'est des petits montants là, que vous pouvez donner là, euh, 5 dollars euh, 10 dollars comme vous voulez euh, euh, 5000 dollars non non <rire> donnez-moi ce que vous voulez ou donnez-moi rien il n'y a aucun problème j'ai aucune pression là-dessus euh, je vous dis tout simplement que ça améliorerait euh, euh, mon travail euh, et, ça m'encouragerait aussi euh, d'avoir un petit mon, des petits montants même pour me supporter. Euh, L'autre chose aussi que ce que je vais faire, je vais rajouter un petit lien euh, Paypal, euh, c'est pas encore fait, où euh, vous pourrez, à euh, votre guise, si ça vous, le, le cœur euh, vous en dit de m'aider, ben m'ont dit m'aider, c'est de contribuer dans le fond à mon travail et m'encourager. Euh, je vous demande pas des gros montants, là, vous donnez ce que vous voulez, euh, si vous voulez rien donner, euh, tout est beau, il n'y a aucun, aucun problème, mais ça serait une manière justement d'encourager mon travail donc euh, le petit bouton est là je vais le mettre sur mes vidéos, c'est Patreon et euh, l'autre euh, petit euh, lien, là ça va être un lien euh, Paypal, c'est pas encore fait vous pouvez donner des dons tout simplement euh, euh, selon selon votre humeur, si ça vous tente, si vous avez une bonne vue euh, dans mes vidéos, quelque chose qui, qui est bien pour vous euh, euh, que ça vous a aidé euh, que je vous ai encouragé à acheter des quelques actions et euh, vous avez fait euh, un peu d'argent avec ça, ben... Peut-être m'encourager de cette manière-là, mais euh, c'est à votre guise et il n'y a pas de problème. Euh, on est dans un monde libre et ça sera un petit encouragement. Donc, euh, on n'en parle plus, mais les liens vont être là sur mes deux sites et sur euh, euh, ma vidéo. Donc, euh, on va commencer dans le vif du sujet parce que dans le fond, euh, euh, c'est ce que je voudrais regarder avec vous. On est, euh, comme je vous dis, dans l'euphorie et c'est pas nouveau. Euh, et on a le grand mégaphone ici qui s'était construit. Euh, euh, J'ai pris ça euh, le, le, sur euh, euh, Real In In Investment, là, que je vois souvent consulter. Et je l'avais tracé aussi, on va aller voir ça sur mes graphiques tout à l'heure. Euh, je l'avais tracé aussi sur euh, mes, euh, euh, mes pro propres graphiques. Et là, le problème, c'est qu'on se trouve vraiment à être en, en, en grande euphorie. Euh, on est pas mal à des sommets à tous les niveaux, là, donc on serait dû techniquement pour une correction. Il y a plusieurs raisons. Dans le fond, euh, ben, la raison, une des raisons, comme je vous avais montré dans mon... Ma dernière vidéo, l'avant-dernière, je parle de l'euphorie extrême qui existe en ce moment sur les marchés. Et cette euphorie-là est dangereuse parce que l'euphorie, souvent, est suivie euh, d'une un, correction. Je ne dirais pas un crash. Tout peut arriver, mais je pense pas qu'un crash va arriver parce que, dans le fond, les banques centrales sont derrière le marché et sont très, très conscientes qu'ils doivent le soutenir. Et ils l'ont fait euh, dans le pire temps, ils vont continuer à le faire. Donc, euh, vous donnez mes, euh, mes prévisions à savoir où est-ce que la correction il irait, je ne le sais pas, mais dans le fond on va, on pourrait avoir une correction techniquement, c'est ce que ça nous montre mais les banques centrales sont là quand même mais c'est ça c'est à suivre, ici on se trouve à avoir l'ETF euh, qui est espère l'ETF euh, euh, Standard Poor et euh, là aussi on nous montre que sur le graphique, le là, technique là, qu'on est pas mal euh, à des sommets et euh, ce qu'on a connu, même si on a de la reprise même aujourd'hui, euh, c'est qu'on a des oscillateurs qui commencent à, à à nous donner des signes de faiblesse au niveau euh, de ce qu'on a eu comme hausse depuis euh, mars. Là. Donc, euh, c'est à suivre. Et un autre élément, comme je vous dis, euh, ça se trouve être, euh, ben, dans le fond, c'est euh, les dettes, les, mar les, les marges. Là. On achète... On achète on a l'euphorie d'un côté, on a l'achat sur marge qui, euh, qui est jamais vu là, dans le fond. Et on est toujours à des du jamais vu. là. C'est toujours ça qu qu'il y a dans les... Euh, les, les plus qu'on avance dans le temps, plus que c'est du jamais vu. Donc euh, là, on a eu ici euh, des, une margin call, un appel de marge en mars ici. Euh, ce qui a fait en sorte que euh, tout a dégringolé, autant les métaux précieux, l'or, l'argent, euh, tous les actifs ont dégringolé avec euh, les actions, avec les indices. Mais la Banque centrale a été là pour supporter le tout et on est parti en euphorie et, et au niveau des technologies, on a atteint de nouveaux sommets. Donc, euh, c'est ça. On est dans avec euh, plusieurs signes avant-couronne nous disent qu'on pourrait connaître une correction. Euh, mais il euh, y a plusieurs qui sont. Euh, plusieurs personnes qui sont euh, Catastrophiste qui parle euh, euh, du crash du siècle, mais je ne le sais pas. Je ne sais pas moi qui guide. Je ne suis qu'un observateur du marché. Euh, cependant, je pense encore que les banques centrales sont là pour intervenir. Joe Biden avait dit lorsqu'il a été élu euh, euh, que l'hiver serait sombre et c'est ce qu'on vit. Et euh, de toute façon, Joe Biden euh, euh, est vrai, euh, euh, est en train de régner comme un dictateur parce que dans le fond, euh, c'est on est rendu une quarantaine de décrets qui a signé pour tout défaire euh, ce que Trump a fait. Euh, et euh, en plus de tout ça, beaucoup, beaucoup de euh, de rancœurs qui arrivent au centre des États Unis parce que euh, le pipeline, euh, Pipeline Keystone, euh, on arrête ça. On veut aussi arrêter la fracturation euh, au niveau du pétrole. La fracturation. Euh, euh, donc, c'est euh, vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'États aux États Unis qui pourraient souffrir de ça, et plusieurs commencent à s'insurger contre ça. Et euh, même il euh, y a des, euh, ben, des gouverneurs de certains, de plusieurs États, surtout ceux du centre aux États-Unis, euh, et euh, des procureurs qui disent que ce que Biden fait, euh, ce n'est pas tout à fait légal là, euh, de décréter des choses. Euh, ben, c'est surtout au niveau du pétrole, mais au niveau des ressources naturelles. Euh, ça va loin, là, son, sa dictature, dans le fond. Mais on va voir ce qui va arriver, mais. Euh, la lune de miel est finie, mais là, il, don, il monte son vrai jour. Et c'est vraiment face au « Green New Deal ». Euh, c'est vraiment ça qu'on veut euh, euh, imposer, euh, je pensais pas qu'il irait fort comme ça, je pensais que c'était une idée d'Ocasio-Cortez mais non, euh, lui veut vraiment y aller de ce côté-là on va voir, de toute façon on observe ce qui se passe, mais il y a une chose qui est sûre euh, la Fed et euh, euh, le Trésor américain maintenant sont liés ensemble Janet et Hélène au Trésor américain Jérôme Powell à la Fed donc euh, on va continuer massivement à injecter des capitaux euh, euh, euh, Nos limites, euh, comme la dernière vidéo, je vous ai parlé de la japonisation de, de, de, de, de, de, des Américains, donc ils deviennent comme euh, de la financiarisation américaine. Non? On devient comme au Japon, comme on a, quand, même si on aurait un produit intérieur brut de 200%, euh, la dette au produit intérieur brut de 200%, en ce moment on est à 135%. Euh, C'est pas grave, on va continuer. Et, euh, ben, la dernière... Ben, pas la dernière article, oui, avant de passer au, au graphique, là, dans le fond, ça se trouve être euh, la déconnexion. Ben, c'est un article qui est dans Zero Edge qui parle de la connexion du prix, de l'or et de l'argent, et euh, que dans le fond, ce qui est arrivé, ça se trouve être un, un des petits investisseurs qui ont fait trembler les colonnes de Wall Street, mais euh, la réalité, c'est qu'il manque d'argent physique, euh, euh, autant pour le... le euh, ben, justement, on veut électrifier les transports, on veut euh, beaucoup de, de... utiliser beaucoup, beaucoup l'énergie solaire. En tout cas, si euh, le plan est là, et je pense que ça, on s'en va vers ça, euh, peut-être que ça va se faire moins facilement que Joe Biden veut le faire. Mais euh, avec ça, on va avoir beaucoup besoin d'argent, euh, d'argent solide, le métal argent solide. Et euh, c'est la raison pour laquelle l'argent n'a pas fini euh, de grimper. Il euh, y a peut-être ça que je voulais vous montrer juste avant de passer au graphique, parce que dans le fond, euh, ça avance le temps. L'économie américaine se redressera d'ici euh, la mi-2021 sans le sauvetage de Biden. Ça, ça, vient du Congressional Budget Office. C'est un article qui parle justement de ben, du printemps-été. et Il euh, bon, faut en prendre puis en laisser. Mais ce que je pense, tout simplement, c'est que, comme Christian Christia Freeland, qui euh, fait partie, euh, ben, qui a fait partie du forum de Davos virtuel qui a été là euh, dernièrement, qui, et, et il y avait aussi le Dr Fauci qui était là, même si on disait que la présence américaine n'était pas euh, dans le forum de Davos, Davos euh, euh, virtuelle, qui a été du euh, 20, 21, 20, euh, 25 au 29 euh, janvier, euh, Ben Christia Freeland a parlé et elle, elle est pro-injection euh, euh, euh, monétaire dans le système, c'est-à-dire euh, ben, on parle de salaire de base universelle, euh, toute les, la philosophie euh, de Davos et du grand reset. Euh, donc euh, euh, elle a parlé dans son discours, je vous le rappelle encore, que euh, ce printemps, euh, vu qu'elle vient d'un milieu agricole, euh, euh, tout euh, reverdit et eh bien, euh, elle a semblé dire qu'elle euh, va mettre le paquet pour euh, augmenter euh, euh, la monnaie euh, dans le, le, système, ben, hein, le système au Canada de plusieurs manières, donc euh, pour faciliter la reprise. Et il y a beaucoup, beaucoup d'argent en ce moment qui se trouve à être euh, en, dans le système. Et même la vélocité de la monnaie euh, est, euh, est encore euh, en correction. Et c'est ce que je voudrais aller voir. Dans, pour terminer. Euh, d'un, ben vous, vous parlez un peu de ce qui arrive euh, aujourd'hui. Euh, vu qu'on a eu une grande crainte hier, aujourd'hui, on se reprend et euh, les bourses euh, ben, reprennent euh, de la vigueur. On a eu la petite correction ici et on continue à monter. Euh, l'argent est littéralement... Euh, L'or et l'argent aussi sont littéralement matra matraqués. On est en train de monter, euh, montrer aux petits investisseurs euh, ce qui qui est le vrai boss, euh, et euh, <rire> c'est ce qu'on fait. Mais euh, au niveau de l'or, comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, on n'avait rien de convaincant. Mon canal est tracé, ça fait longtemps, et on suit ce canal-là. Donc, euh, l'or pourrait encore corriger. On est encore en consolidation au niveau technique. Hier, on a eu un pic au niveau euh, de l'argent et le canal a été cassé. Mais là, en ce moment aujourd'hui, on est en consolidation et c'est dû euh, vraiment à la man manipulation. Il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Et on continue à matraquer justement euh, les petits traders parce qu'on veut, on veut absolument qu'ils reprennent leur place, c'est-à-dire de serfs euh, dans l'économie. Mais le long terme, moi ce que je vous dis, encore une fois, il faut regarder à long terme et ne pas se laisser distraire distrait, je dis bien, par des événements comme ce qui s'est passé cette semaine, euh, en fin de semaine. Et comme je vous le disais, j'ai dit, on va voir. Euh, et là, on le voit. Mais sur le long terme, euh, on va enlever le, le 200. Sur le long terme, même je pourrais aller vous montrer euh, mensuel. Sur le long terme, l'argent... Euh, on est en montée. Il n'y a pas de problème là, euh, tout, mais euh, sur ça, c'est un graphique mensuel. On, on voit très, très bien que ce qui s'est passé hier, c'est un, un événement, euh, euh, petit événement, mais euh, sur le long terme, euh, l'argent est en montée et la consolidation, même si on a eu notre pic comme ça, euh, est pas terminée. Euh, sur l'or, c'est la même chose. On est encore en montée. La consolidation n'est pas terminée. Et l'événement qu'on pourrait appeler un non-événement hier... Euh, you <laughs> Euh, peut-être, euh, je sais pas la semaine n'est pas finie euh, ça pourrait être cette semaine que, que ça continue mais on est sûr de rien mais sur le long terme, il euh, n'y a pas de problème le dollar américain sur le long terme, on a une petite reprise euh, on a un petit rebond qui était un peu peut-être pas sur le 88 qui est allé un petit peu plus haut mais quand même, euh, ce rebond là est temporaire euh, sur le long terme, euh, le dollar américain regardez mes oscillateurs, s'en va à la baisse euh, je voulais regarder pour terminer, ça c'est l'or, l'argent. Comme je vous dis, euh, il faut pas paniquer, il faut regarder euh, à long terme. Et euh, je voulais regarder l'économie. Euh, pour terminer, on va terminer avec ça. Euh, bon, ça se trouve être. Euh, on va y aller avec euh, des lignes. Comme ça. Ça, ça se trouve être la masse monétaire à main. Ça, c'est-à-dire l'argent qui se trouve être euh, ben, dans les poches des contribuables, peu importe euh, de quelle manière compte en banque, euh, ben, en tout cas, il y a plusieurs, euh, la description est sur mon site. Là. Euh, bon, <rire> c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent encore dans le système. La vélocité de la monnaie a encore baissé parce qu'on avait atteint 1,15 15, et là, on est tombé à 1,13. Donc, euh, la vélocité de la monnaie est loin de de monter. Donc, euh, la, la monnaie, l'argent euh, ne circule plus dans le système économique et en injectant encore des capitaux, euh, ça ne réglera pas le problème. L'économie réelle est morte en ce moment. On vit ça d'une manière... Euh très très très euh, euh, très très très convaincante en regardant la vélocité de la monnaie, c'est l'indicateur par excellence euh, pour savoir ce qui se passe réellement euh, sur euh, la planète économique euh, je vous dis pas, sur les bourses et euh, comme défaite ici c'est la masse monétaire M2 qui comprend M1 plus tout, tout un paquet de, de, de, des actifs euh, euh, des, euh, en tout cas, des, des bons du trésor, euh, la masse monétaire RM2 et vraiment euh, avait subi une montée euh... Euh, exponentielle là, depuis mars. On avait ralenti un peu la montée et là, on est reparti euh, en montée et ça va continuer euh, très fortement dans les prochains mois parce qu'on n'a pas l'intention d'arrêter d'injecter de, euh, de l'argent dans le système. Donc, c'était un peu euh, ma vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous dis, euh, vous rappelez, peut-être, si vous voulez m'encourager, euh, cliquez sur les petits boutons qui vont se trouver. Euh, bah, ma vidéo Patreon, euh, je vais avoir une Petit, petit lien Paypal là, sur mes sites euh, boursetechnique.com global market pour m'encourager tout ça. Et aussi pour m'encourager aussi, euh, vous pouvez devenir euh, membre de ma chaîne. C'est un encouragement et mettre les petits pouces. Je sais que j'en ai beaucoup de petits pouces et j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, donc, si vous voulez aussi vous abonner à ma chaîne, euh, euh, vous êtes bienvenue euh, Vous allez avoir euh, euh, toujours euh, une information que je vais vous donner la plus honnête possible, possible euh, de plus de qualité possible. J'essaye de grappiller, comme je vous dis, sur les sites autant conservateurs que libéral. Euh, démocrate, euh, républicain au niveau des États-Unis, mais au, au niveau canadien aussi, pour pas être biaisé dans mes analyses. Donc, euh, je vais continuer à le faire avec plaisir euh, et je vous remercie vraiment, vraiment pour euh, vos vos encouragements et euh, faut se concentrer sur le long terme. Merci.